Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Euh, alors, du coup, voilà, comme elle disait, là, je vous présente les résultats des travaux que j'ai menés au cours de mon stage de fin d'études, qui était au conservatoire d'espace naturel du Languedoc-Roussillon, qui maintenant est le conservatoire d'espace naturel d'Occitanie. Mais à l'époque, du coup, moi, je me suis particulièrement concentrée sur la zone ex-Seine-Languedoc-Roussillon. Euh, alors moi en fait je travaillais euh, pendant mon stage euh, en appui sur un projet européen, euh, c'est le projet Resifarm, euh, dont le but est de promouvoir les infrastructures agroécologiques auprès des, euh, des acteurs agricoles, principalement des exploitants agricoles euh, et ce par le biais euh, surtout d'outils de, euh, de formation comme un guide technique, des vidéos euh, et avec aussi quelques temps de formation présentielle prévue. Euh, et euh, rapidement, en fait, je me suis demandé un petit peu euh, quelle était, euh, enfin, euh, quelle était la pertinence des, des outils qu'on mettait en place. Est-ce que ça répondait réellement à des besoins euh, auprès, euh, à, à des besoins réels des exploitants agricoles qu'on avait sur notre territoire? Euh, et du coup, euh, j'ai décidé de travailler euh, sur cette question, euh, finalement, euh, quels sont réellement leurs leur besoins d'accompagnement pour euh, la conservation et euh, potentiellement la création des, de ces infrastructures-là euh, sur leur exploitation agricole. Alors, euh, pour remettre un petit peu dans, dans le contexte, euh, les infrastructures agroécologiques, euh, ce sont euh, des éléments fixes du paysage. Euh, qui offrent habitat, zone de transit ou euh, ressources à une multitude d'espèces. Il y a vraiment ces, euh, ces, ces, ces, cette, euh, cette ambivalence-là que ce sont des, des éléments qu'on trouve sur les espaces agricoles et qui ont une fonctionnalité écologique euh, qu'on va chercher à, à maximiser. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la préservation de ces infrastructures-là et eh bien parce que euh, depuis les années 70, on a observé une transformation euh, des, euh, de l'agriculture qui a mené à l'uniformisation euh, du paysage et l'intensification des pratiques. Et tout ça, euh, ça a eu pour conséquence la perte d'habitat et la dégradation euh, d'habitat par ailleurs. Euh, et du coup, euh, ces infrastructures-là, euh, elles font partie des mosaïques paysagères. Et euh, l'uniformisation du paysage et l'intensification du trafic a mené à, à la disparition et à la dégradation de ces, euh, de ces éléments du paysage et euh, de fait de la biodiversité qui est euh, associée à ces éléments-là. Et donc, euh, dans un contexte de euh, résilience, euh, enfin, pardon, dans un contexte de changement climatique, euh, c'est important en fait de de, de, de maintenir la résilience et d'augmenter la résilience des exploitations agricoles, et c'est pour ça qu'on s'intéresse particulièrement à ces éléments-là. Euh, alors, euh, dans le cadre du coup de euh, cette problématique qu'on s'est posée, euh, moi j'ai décidé d'opter pour euh, du coup une approche ethnographique euh, qui se base sur des entretiens semi-directifs. Donc euh, voilà, j'ai décidé de, de, de, de ce type d'entretien pour avoir quand même une, euh, une certaine liberté dans la réponse euh, des, des interviewés. Euh, et du coup, euh, j'ai décidé d'interroger de, deux grands types d'acteurs. Euh, alors, des acteurs de structures accompagnantes. Donc, euh, dans ce grand groupe-là, il y a encore deux groupes, euh, deux petits sous-groupes de, de, de structures différentes. avoir d'une part, euh, les structures qui euh, vont être plus impliquées dans euh, euh, la création, la mise en place de dispositifs, de mesures ou de règlements. Donc, euh, voilà, déterminer euh, le cadre de ces, de ces dispositifs ou de ces mesures. Euh, et euh, potentiellement aussi leur, euh, leur mise en œuvre sur le, le territoire et euh, des structures qui fournissent un accompagnement qui peut être euh, voilà, technique euh, ou un transfert de connaissances euh, voilà, par exemple comme euh, euh, par le biais de formation. Et euh, le deuxième groupe d'acteurs forcément c'est euh, les exploitants agricoles eux-mêmes qui euh, par leur pratique et euh, leur décision vont influer sur euh, la présence et... Euh, la diversité de ces infrastructures agroécologiques sur le paysage agricole. En termes du coup, de méthodologie, j'ai interrogé séparément ces deux types d'acteurs, dans un premier temps les structures et dans un second temps les exploitants agricoles. J'attire d'abord sur votre attention avant de continuer sur la méthodologie, sur le fait que la grosse problématique avec ce type d'entretien, c'est de rester fidèle au contenu des euh, à la parole des interviewés en fait. Euh, et du coup, euh, l'idée c'est de ne pas, euh, d'éviter en tout cas au maximum, parce que c'est, théoriquement, c'est impossible, mais euh, d'éviter au maximum de euh, polluer en fait les, les résultats par euh, la surinterprétation ou les opinions personnelles et l'avis qu'on peut avoir euh, sur euh, les personnes qu'on interroge ou euh, sur euh, sur leurs choix. Euh, donc, euh, j'ai essayé dans, dans, dans la méthodologie euh, d'intégrer au maximum euh, euh, voilà, ce, ce, ce souci-là euh, pour éviter euh, d'avoir des, des résultats euh, euh, peu exploitables. Euh, plus précisément, en termes de méthodologie, il y a eu trois phases. Donc, la phase pré-entretien, euh, la phase d'entretien et ensuite euh, l'analyse derrière. Donc, euh, la phase pré-entretien, euh, il a surtout, s'agit de... Euh, euh, déterminer une problématique euh, claire, euh, pas ambiguë et euh, bien précise sur ce qu'on qu voulait obtenir, donc c'est ce que je voulais présenter au, au début. Euh, choisir un échantillon, donc ici euh, voilà, c'est euh, l'échantillon des, des structures, euh, donc on a pris euh, principalement des structures euh, interlocutrices du, du CEN qu'on avait déjà, euh, qu'on connaissait ou euh, par ricochet euh, qu'eux connaissaient, euh, ainsi que des exploitants qui ont travaillé ou qui travaillent encore avec, euh, avec le SEN. Et euh, ensuite euh, aussi, on a, euh, on, a, on a fait des recherches sur les données qui étaient déjà disponibles pour répondre à, à notre question. Donc en l'occurrence, il n'y en avait pas forcément sur euh, le territoire concerné, mais euh, on avait euh, quand même l'appui d'autres euh, études qui avaient été menées euh, par ailleurs. Euh, tout ça ça, ça, ça nous a fait notre, notre cadre théorique qu'on a pu euh, donc, euh, mettre en place avec, euh, avec ces différents éléments-là pour euh, la phase d'entretien. Euh, alors, la phase d'entretien, euh, comme je vous disais, on a d'abord euh, interrogé les structures, puis les exploitants. Euh, à chaque fois, on a remanié les trames euh, après euh, les premiers entretiens pour euh, euh, un peu ajuster euh, les, les questions euh, en fonction des premières réponses qu'on avait eues. Euh, on a remis aux profs les notes et on a retranscrit une partie des entretiens. Alors euh, du coup, la remise au prof des notes, euh, on, on, je l'ai fait assez rapidement pour éviter justement ces, ces biais d'interprétation euh, et, euh, et d'opinion personnelle. Euh, J'ai du coup enregistré une bonne partie des entretiens pour pouvoir... Euh, euh, prendre des notes, enfin, revenir sur mes notes et avoir des notes assez fidèles. Euh, et j'ai retranscrit les entretiens qui étaient les plus pertinents, donc souvent ceux qui étaient plus longs ou, ou alors ou les, au cours desquels les, les, les interviewés avaient abordé euh, des sujets très variés. Et ensuite, euh, j'ai fait la phase d'analyse qui a consisté dans un premier temps euh, à coder en fait tous les, toutes les notes d'entretien que j'avais. Donc j'ai fait un codage en trois temps qui permet un petit peu de, de limiter aussi euh, bah les, les, les biais de, de surinterprétation. Donc dans un premier temps, j'ai fait un codage ouvert où j'ai relu toutes les, euh, toutes les notes d'entretien et euh, où j'ai associé tous les fragments à des, des catégories euh, spécifiques. Donc euh, euh, on va dire qu'une catégorie euh, euh, représentait une prise de position sur un sujet donné, euh, claire et sans ambiguïté. Ensuite, j'ai réalisé le codage axial où je repartais de, des fragments que j'avais codés à la première étape et où je les ai euh, répartis dans des thématiques plus, euh, plus larges. Et enfin, le codage sélectif, où euh, là, j'ai euh, juste sélectionné les, euh, les thématiques et les codes qui répondaient spécifiquement à, à la question qu'on s'était posée pour... Euh, pas trop se perdre dans, dans l'analyse derrière. Alors, je précise que ça, ça a été fait uniquement pour les structures accompagnantes parce qu'on euh, a eu des soucis d'effectifs pour euh, les échantillons qu'on avait et j'ai eu beaucoup moins d'exploitants de, agricoles que de structures accompagnantes. Et euh, du coup, les, les, dans le cadre des, des, des agriculteurs, n'était pas possible de faire un codage comme ça parce qu'on n'avait pas assez et ça n'aurait pas eu vraiment de, de valeur derrière d'analyser ça. Euh, du coup, en partant de ce codage-là, euh, j'ai pu faire des matrices thématiques avec du coup ces grandes thématiques que j'avais euh, déterminées à la deuxième étape et, euh, et où du coup j'ai pu obtenir ce tableau avec euh, pour chaque thématique les positions personnelles de chaque acteur euh, interrogé. Donc ça encore une fois c'est pour les structures. Euh, j'ai euh, aussi pu euh, les regrouper euh, en différents euh, clusters en fonction de, des réponses euh, du coup, à ces thématiques-là. Euh, ça, c'est pareil, ça a été possible que pour les structures parce que euh, j'avais besoin des informations de la matrice thématique pour euh, pouvoir les, les, euh, les répartir en groupes. Et, euh, et ensuite, j'ai tenté de comparer les groupes, euh, ce qui euh, n'a bon, pas eu... Euh, enfin, les résultats n'étaient pas très intéressants, donc euh, finalement, je me suis arrêtée qu'à la qu'à la matrice thématique pour l'analyse en tant que telle. Euh, pour ce qui s'agit des exploitants, euh, j'ai juste fait une, une lecture, une synthèse thématique des, des, euh, des, des points de vue euh, évoqués. Donc j'ai quand même fait le codage, euh, la première partie du codage où, euh, où j'ai recueilli les différentes prises de position des acteurs et, euh, et j'en ai fait une synthèse plutôt que voilà, de les compter et, euh, et, euh, et de voir ce qui ressortait euh, davantage. Euh, je reviens rapidement sur les caractéristiques de l'échantillon pour qu'on voit un peu euh, d'où je me base pour, euh, pour la suite euh, des résultats. Euh, donc pour les structures accompagnantes, j'en ai eu 26 en entretien. Euh, donc là, les, les groupes que j'ai réussi à mettre en évidence quand même, euh, même si les réponses après au sein de ces groupes euh, n'étaient pas euh, enfin la comparaison n'a rien donné d'intéressant. Euh, voilà, je vous mets toutefois le, les trois groupes qui sont ressortis, euh, qui vont, euh, de qui se différencient surtout par leur présence sur le terrain et euh, leur accompagnement euh, en tant que tel. Donc le premier groupe qui euh, est très présent sur le terrain, qui fournit de l'accompagnement technique, qui est euh, très en contact avec le monde agricole. Le second qui va aussi être dans l'accompagnement, mais plus dans l'application de dispositifs et va être beaucoup moins présent sur le terrain et va plutôt être un interlocuteur pour la, la mise en œuvre et l'application de décisions qui ont été prises en amont. Et le troisième groupe, qui va être plus sur le cadrage de dispositifs et eux, ils sont carrément absents du terrain et, et ils se situent plutôt en amont des décisions relatives à ces, ces éléments-là. Le deuxième groupe, du coup, euh, c'est celui des exploitants. Là, euh, comme vous voyez, on n'en a eu que 12. Euh, Il ouais, y, y a pas mal de raisons à ça, mais euh, notamment le contexte sanitaire dans lequel on était et euh, la disponibilité des exploitants à cette période de l'année. Euh, donc euh, voilà, j'ai pas été capable du coup d'en de, de, de, tirer des groupes. Je vous ai juste mis leur, euh, les systèmes dans lesquels ils se trouvaient. Donc euh, voilà, on avait un quart en élevage, une moitié en viticulture, et puis après, euh, un peu de points et euh, ceux qui faisaient euh, souvent euh, élevage, viticulture, euh, voilà. Euh, pour euh, plus précisément du coup pour les, les résultats de, de, de, de ces entretiens, euh, donc du coup je vais commencer par euh, les structures euh, d'accompagnement. Euh, là, il y a trois grandes thématiques qui sont ressorties. La première, c'est les a priori des exploitants sur les IAE. Donc euh, je précise euh, que ce sont les a priori qui sont perçus par les structures donc, ce ne sont pas les vrais a priori des exploitants que j'ai interrogés sur les IAE, mais euh, les a priori que euh, les personnes que j'ai interrogées au sein des structures euh, percevaient de par leurs expériences euh, de, sur la thématique. Donc, euh, ce il, y a, il, y a, il y a plusieurs, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Donc, je vais juste vous, vous dire les principales et on pourra revenir euh, dessus après, euh, plus tard, si vous le souhaitez. Euh, la première, c'est. Euh, il y a un manque de connaissances sur les IAE, sur ce que c'est, sur les intérêts que ça, peut, que ça peut avoir à la fois pour l'activité agricole, mais plus généralement pour la société. Le deuxième, la deuxième grosse problématique qui sort, c'est la problématique financière. Selon du coup ces salariés de structures accompagnantes, il y a vraiment un gros frein financier parce que les infrastructures agroécologiques impliquent des des investissements, donc de matériel, de plan, etc., ainsi que du temps, du temps travaillé à la mise en place et à la gestion de, de ces éléments-là. Euh, il y a aussi un problème de savoir-faire, il y a un manque de savoir-faire, du coup, selon ces, ces répondants, euh, sur la gestion de ces, de ces infrastructures. Donc, euh, comment, euh, une fois qu'elles sont mises en place, comment les gérer au mieux pour euh, optimiser leur, leur fonctionnalité? Euh, et enfin, euh, la quatrième grosse thématique qui est ressortie, euh, c'est que euh, toutefois il y a une grosse évolution des mentalités qui est euh, pressentie par, les, par, euh, par ces répondants des, des structures accompagnantes, euh, où, euh, enfin, selon lesquelles euh, il y a de plus en plus d'exploitants agricoles qui montrent un, un intérêt pour ces, et une curiosité pour, pour, ces, pour ces infrastructures agroécologiques. Euh, la deuxième grosse thématique qui est ressortie, c'est celle de l'argumentaire. Alors là, il y a eu beaucoup moins de disparités dans les réponses, et ce qui ressort en grosse majorité, c'est les services. Euh, donc selon eux, euh, il faut axer euh, l'argumentaire, la, quand on veut euh, promouvoir les infrastructures agroécologiques, sur les services, et principalement les services à l'activité agricole. Euh, donc qu'est-ce que ça peut leur apporter euh, pour euh, leur activité à eux, d'avoir euh, ces infrastructures-là. Euh, beaucoup ont également cité la biodiversité, donc euh, voilà le fait que euh, ça, euh, ça a des, imp des impacts euh, écologiques euh, euh, positifs mais pour eux ça reste vraiment quelque chose de secondaire, euh, c'est-à-dire que toutes les personnes qui euh, ont cité la biodiversité l'ont vraiment cité après les services en disant que ça apparaît plutôt comme euh, un bonus mais euh, ce n'est pas l'argumentaire principal. Et euh, la troisième grosse euh, thématique est ressortie, euh, c'est l'accessibilité. Euh, et ça, c'est dans le sens où euh, c'est bien de euh, voilà de, euh, de, de communiquer sur les services, mais il faut que ce soit dans euh, euh, un vocabulaire et une manière d'expliquer qui soit accessible pour les exploitants agricoles. Et quand je dis ça, ce euh, n'est pas un, un jugement de valeur en disant que, euh, voilà, il faut... Euh, euh, se mettre à leur niveau, mais il faut que ce, ça réponde à des réelles problématiques qu'ils ont, et que ce soit quelque chose qui les, qui les touche, en fait. Et euh, c'est vrai que euh, beaucoup ont, ont cité ce problème d'accessibilité, euh, euh, euh, qu'on a des, des données qui sont euh, euh, peut-être lisibles pour, euh, pour des personnes de, de, de, de ce milieu-là, mais pas forcément pour des exploitants agricoles, et du coup, euh, euh, c'est quelque chose qu'il faut soigner, en fait, quand on argumente en faveur de, de ces, ces éléments-là. Euh, la troisième grosse euh, thématique qui est ressortie, c'est la démarche de travail avec le monde agricole. Là, euh, on a eu énormément de résultats différents, de, de catégories différentes qui ont, été, euh, qui ont été évoquées. Donc, je vous redis aussi les, les quatre, euh, les quatre euh, principales qui sont ressorties en majorité. La première, c'est euh, le travail collaboratif avec euh, le monde agricole. Donc, c'est l'idée qu'il faut sortir un petit peu de cette démarche descendante où euh, euh, on apporterait des euh, connaissances. Euh, aux expatants agricoles qui ne connaissent pas grand-chose. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de travailler dans un, un, euh, en collaboration, en euh, valorisant les compétences de chacun et, euh, et en jouant sur leur complémentarité pour euh, travailler ensemble à, à un but commun. Euh, la deuxième chose qui ressort, c'est le travail en partenariat, donc cette fois avec d'autres structures d'accompagnement. Et ça, c'est positif parce que ça permet d'augmenter euh, euh, eh en fait, le champ d'action parce qu'en euh, on, on travaillant avec des partenaires, euh, on peut euh, travailler avec, euh, enfin, on a plus de moyens et potentiellement, et on peut travailler avec euh, plus d'exploitants, plus de structures parce qu'on a leur contact à eux aussi euh, sur lesquels on peut, euh, on peut jouer. Euh, la troisième chose qui ressorte, c'est euh, d'avoir une entrée parlante pour les exploitants agricoles. Donc là, ce serait vraiment de partir de questions qu'ils se posent vraiment. Donc c'est toujours un peu dans cette idée de travailler en collaboration, mais plus spécifiquement de dire, voilà, euh, quelles sont réellement euh, les questions qu'ils se posent et les besoins qu'ils ont euh, par rapport à leur contexte à eux et comment nous on répond à ça plutôt que euh, d'être euh, dans une démarche de juste transfert basique de connaissances euh, sans adaptation au contexte. Et la dernière chose qui ressort, c'est l'accessibilité. Et dans ce cas-là, c'est différent de la catégorie précédente, c'est plutôt en termes de canaux de communication. C'est de dire que bah, c'est bien de faire des, euh, de, de, de mettre en place des outils, par exemple, comme je vous disais, nous, ce qu'on avait fait dans le cadre de Resifarm, de, de faire un guide, de faire des vidéos, mais si on les met sur des plateformes sur lesquelles les, les exploitants ne vont pas euh, ou, euh, ou pour lesquels c'est très difficile d'accès, euh, ça n'a pas forcément d'intérêt et c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Donc l'idée c'est de travailler aussi sur l'accessibilité aux infos qu'on veut, qu veut faire passer et euh, s'assurer qu'on emprunte des canaux euh, qui, euh, qui sont efficaces. Donc, voilà pour les structures. Maintenant pour les exploitants, comme je vous disais, ça a été un peu plus compliqué. Donc, euh, donc je, je, vais, je vais vous faire un, un bilan thématique de ce qui est ressorti euh, à la lecture des notes d'entretien. Il euh, y a cinq grosses thématiques qui sont ressorties. Euh, la première, c'est l'intérêt des exploitants pour, euh, pour les IAE. Donc cette fois-ci, c'est vraiment l'intérêt que eux ont, ont manifesté pendant les, les entretiens. Euh, la première chose qui ressort, c'est euh, l'environnement de travail agréable. Et ça, c'était un peu une surprise parce que... Euh, euh, on pensait plus euh, effectivement euh, aux services rendus à l'activité agricole. Et en fait, euh, ce qui est ressorti le plus, c'est que finalement, euh, l'exploitation le, agricole, la parcelle, etc., c'est leur lieu de travail, et eux, ils y passent tous les jours de l'année, et qu'en fait, euh, la présence de ces hétérogénéités euh, paysagères, euh, ça contribue à leur bien-être au travail, et en fait, c'est ça qui est ressorti le plus dans, dans les entretiens qu'on a eus. Euh, la deuxième chose qui ressort forcément c'est les services pour l'agriculture, mais ça, en fait, ça a été beaucoup moins cité, et quand ça a été cité, c'était plus de la curiosité, de dire apparemment, ça peut apporter des bénéfices, on ne sait pas trop, du coup on est curieux, mais ce n'est pas, voilà, pas forcément le, le plus euh, euh, l'intérêt principal, pour en tout cas pour les exploitants qu'on a interrogé. Euh, ensuite, il y a la biodiversité qui est arrivée, avec beaucoup d'exploitants qui... Euh, qui euh, manifestaient aussi, voilà, ils avaient observé euh, euh, que la présence de telles infrastructures avait augmenté la biodiversité qu'ils observaient sur l'exploitation. Pareil, euh, c'est comme les, les services, c'est euh, plutôt annexe par rapport euh, à l'argument principal qui était quand même celui du, euh, du bien-être en fait, au travail et de l'image qu'ils ont de leur exploitation et que potentiellement les autres peuvent avoir aussi, euh, qui, euh, qui est assez gratifiante en fait. La deuxième chose qui est ressortie, c'est les contraintes liées euh, aux infrastructures agroécologiques. Euh, alors la plupart de nos répondants, ils ont quand même manifesté que euh, la charge de travail était modérée selon eux, euh, mais que le problème revenait plutôt du calendrier, euh, avec euh, bah, le, le chevauchement souvent de, des périodes euh, euh, idéales d'intervention, avec en fait des moments où eux sont chargés dans leur euh, calendrier de travail. Euh, beaucoup aussi ont parlé de, des problématiques d'organisation parce que c'est des, des structures qui peuvent demander euh, de l'organisation en amont quand il faut les mettre en place, bien réfléchir à où, comment, etc. Et euh, de la veille euh, quand même assez régulière pour vérifier que tout se passe bien, qu'elles sont en bon état, etc. Et c'est plutôt ça qui, euh, qui, euh, qui est une contrainte, en tout cas pour les exploitants que, que j'ai eu téléphone. Euh, les contraintes liées euh, à l'activité agricole spécifiquement, c'est une autre thématique qui est pas mal ressortie. Euh, beaucoup, en fait, euh, quasiment la plupart m'ont rappelé que euh, l'exploitation agricole, c'est une entreprise qui doit être rentable et que du coup, en fait, les, les IAE, forcément, ça va passer au second plan. C'est-à-dire que euh, même ceux qui euh, avaient un fort intérêt pour ces éléments-là euh, m'ont bien dit, bah, en fait, j'y euh, porte un fort intérêt, mais ça passe après mon activité euh, productive, tout simplement. Il euh, y en a aussi beaucoup qui euh, ont souligné le fait que l'activité agricole elle est assez particulière, elle est chronophage et du coup euh, ça, en fait, ça, ça ajoute encore euh, une problématique qui fait que ça, ça passe vraiment, euh, euh, ça, c est, c est, en tous les cas ça ne sera pas une priorité sur l'exploitation et que les personnes qui, euh, euh, qui les mettent en place et qui les maintiennent c'est parce qu'ils euh, en ont le temps et, euh, et, et, et les moyens à côté. Euh, la quatrième thématique qui est beaucoup ressortie, c'est la dynamique de travail souhaitée avec les, enfin, souhaitée avec les structures accompagnantes. Euh, donc, Il y a, y a cette histoire hein, d'adaptation du discours, donc euh, toute cette histoire d'accessibilité dans l'argumentaire. Euh, ils sont aussi euh, beaucoup en faveur d'un travail collaboratif où euh, leurs compétences sont prises en compte et valorisées par euh, les interlocuteurs en face. Euh, beaucoup ont aussi euh, signalé des, des connexions entre ingénieurs, écologues et exploitants. Euh, et du coup, pour eux, il faut dépasser ça pour pouvoir travailler euh, ensemble et, euh, et profiter en fait des, des compétences complémentaires qu'on peut avoir euh, dans ce genre de, de, de cas. Et euh, bah, toujours en fait dans cette euh, dans cette lancée là. Euh, beaucoup ont vraiment insisté sur le fait qu'ils voulaient que leur travail et leurs compétences se valorisaient, qu'en fait, euh, ils sont exploitants agricoles, mais que c'est eux qui passent leur temps sur le terrain et qui observent aussi des choses et que euh, ça a une valeur et, euh, et qu'ils ont des choses à apporter dans la discussion, que ça ne peut pas, en fait, se faire sans eux à partir du moment où on, on fait des actions sur ces éléments-là. Et enfin, euh, la dernière chose, en fait, on les a un petit peu... Euh, euh, on leur a posé des questions justement sur ces questions de, de canaux, de... de de, pour, pour rechercher de l'information, parce que nous aussi, on avait cette idée derrière que pour le projet Easy Farm, on voulait un petit peu adapter euh, aux exploitants euh, euh, de, de, de la, enfin, avec qui on travaillait pour euh, être sûr que, que ce serait pertinent. Euh, du coup, ce qui ressort, c'est énormément de canaux en fonction voilà, de, de l'exploitant, enfin, bon, après un peu comme tout le monde, mais, euh, mais voilà, de, de l'âge, du type de d'activités, euh, etc. Euh, mais souvent, ils préfèrent quand même demander à euh, des interlocuteurs avec qui ils ont déjà travaillé ou qu'ils connaissent euh, d'autres de, euh, de, de, personnes euh, qui les ont introduits, euh, des personnes qui jugent crédibles du coup, au sein de ces, enfin, de ces, de ces structures-là. Euh, sur Internet, souvent, euh, c'est euh, une recherche avec euh, un moteur de recherche et puis, euh, Ensuite, euh, fouiller les résultats euh, de la première page euh, qui ressort. Quoi. Euh, et euh, beaucoup, en fait, euh, en termes de, de format, euh, on, on, on dit qu'il était important de, de calibrer bien les outils en fonction du public et que, euh, euh, bah, typiquement, euh, euh, dans certains cas, ils préfèrent des fiches quand c'est pas trop compliqué, mais quand ils font une démonstration, ils vont mettre une vidéo. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment pour eux un travail que ces structures-là doivent faire en amont pour, euh, pour que ce soit adéquat et adapté à... À, à ce que eux recherchent. Donc voilà pour les exploitants. Euh, donc pour faire un petit lien des points de convergence et de divergence des, des deux des deux enquêtes, euh, enfin des, des, deux, oui, des deux enquêtes auprès des, de, ces, de ces deux groupes-là. Euh, ce qui ressort euh, où euh, voilà, il y, y, y a consensus, c'est le travail en collaboration. Euh, c'est le fait que la structure, elle fait de l'accompagnement et qu'elle doit rester euh, dans ce rôle d'accompagnement euh, et euh, ne pas forcément euh, l'outrepasser puisqu'effectivement, euh, l'exploitant. Euh, euh, il voilà, y, y a beaucoup d'exploitants qui disaient bah, on est chez nous en fait donc, euh, donc dans l'idée on, on, on veut être accompagné parce qu'on ne sait pas forcément toujours quoi faire mais euh, ça reste notre exploitation avec euh, euh, nos décisions qui sont euh, voilà, qui trouvent leur raison quelque part et, et ça se il faut respecter ça quoi il euh, y a cette idée aussi qu'il faut valoriser les compétences agricoles et ça c'était aussi dit par, par un bon nombre de structures que euh, effectivement euh, voilà on, on, on se rejoint un petit peu là dessus hein. Euh, que euh, les, ces, ces compétences-là en fait valent aussi euh, d'être euh, présentes dans la discussion. Euh, les IAE ne sont pas une priorité, donc ça, ça a été quand même beaucoup plus dit par les exploitants, mais quand même beaucoup de structures euh, l'ont admis, même si euh, euh, dans l'idée on n'a pas forcément les mêmes intérêts, mais, euh, mais ça a été une, euh, un point quand même assez euh, consensuel. Et enfin, euh, beaucoup aussi euh, ont parlé d de cette accessibilité des données. Euh, voilà, maintenant la, la question se pose euh, on est tous d'accord, euh, maintenant comment faire Et ça, c'est un peu euh, les perspectives que ça ouvre c'est qu'il euh, faudrait plus de dialogue là-dessus. Les deux groupes étaient à peu près d'accord euh, sur le fait qu'il fallait un petit peu euh, se, se concorder sur, euh, sur ces canaux-là. Euh, les points de divergence, par contre, c'est être. Euh, les, la connaissance des exploitants sur les IAE, parce que ce sont les structures considérées considéraient qu'ils n'y connaissaient pas forcément grand chose. Donc, euh, après, c'est très caricatural, hein, parce que c'est une enquête où il y a énormément de, de résultats, enfin, d'enquêter de, de, différents et de points de vue différents. Euh, mais en majorité, il y a quand même cette idée que euh, euh, les exploitants sont euh, professionnels sur justement la gestion de leur exploitation agricole, mais sur les IAE, ce n'est pas forcément leur domaine ce qui n'est pas forcément le cas quand j'ai discuté qu avec des exploitants. Il y en avait beaucoup qui avaient quand même de bonnes connaissances de base sur ce que c'est et ce que ça fait. Euh, et donc, du coup, ça, c'est à prendre en compte aussi et à peut-être changer le regard qu'on a dessus. Euh, l'intérêt euh, des exploitants pour les IAE, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a été un petit peu surpris, effectivement, de, de voir que en fait, l'intérêt, ce n'était pas axé sur les services, mais plus sur euh, euh, le bien-être au travail, le bien-être sur euh, l'environnement euh, euh, dans lequel ils évoluent. Il euh, y a aussi un peu un, une divergence sur le métier agricole, une divergence, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, euh, peut-être un manque de prise en compte des structures, euh, parce que ça n'a pas du tout été évoqué, enfin, euh, quasiment pas en tout cas, chez les structures euh, que j'ai interrogées, euh, alors que c'est quand même une grosse problématique euh, euh, dans, dans cette question d'IAE, en fait, c'est qu'effectivement, comme le métier agricole est très particulier, les IAE ne passent pas forcément au premier plan et il faut savoir pourquoi, etc. Et enfin, euh, la, la, la, un autre point de divergence, c'est la déconnexion entre ingénieurs, écologues, exploitants. Et ça, je le ai mets parce que ça a été vraiment beaucoup dit chez les exploitants et pas forcément beaucoup chez les structures. Euh, Peut-être pour... Euh, ok. <rire> euh, Peut-être pour... Enfin, euh, ce serait quelque chose sur lequel euh, il faudrait qu'on soit un, un peu plus euh, conscient euh, pour euh, euh, adapter aussi nos actions nos discours vis-à-vis euh, ça. Alors les trois, importants, les trois idées importantes, pardon, euh, je pense vraiment, euh, il faudrait retenir un petit peu de, de, du travail qui a été fait pour la démarche du travail avec les agris, c'est ce que j'ai appelé les trois C. Ce serait du coup euh, collaboration entre les structures du coup. Euh, à égalité, entre guillemets, donc sans approche descendante, transfert transfert de connaissances euh, des, des structures accompagnantes vers euh, les exploitants agricoles. Euh, la crédibilité des structures accompagnantes, donc euh, peut-être euh, parfois une montée en compétence sur les questions agricoles pour avoir une vue un peu plus d'ensemble, et aussi avoir de la crédibilité en face auprès des exploitants et, et pouvoir ouvrir un dialogue euh, euh, plus productif. Et enfin, le calibrage, donc le calibrage des outils et des mesures euh, euh, en fonction des, bah, des exploitants, parce que là, euh, je, je parle beaucoup des exploitants, mais en fait, les exploitants, c'est pas euh, un groupe euh, homogène euh, euh, qui se comporte pareil en fait. Et l'idée, c'est de dire, bah, si on fait des actions ou si on fait des, des outils, il faut que euh, le, euh, il faut cibler en fait des groupes particuliers et, euh, et investir un peu euh, pour, euh, pour faire des, des outils appropriés et pas essayer de toucher le plus grand monde. Au final, il euh, ne toucher personne. Voilà, c'est un peu l'idée. Euh... Alors euh, je vais euh, pour finir un peu euh, remettre en perspective tout ça. Euh, a, donc je pense que cette étude, elle doit être prise avec euh, un peu d'humilité aussi. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont ressorties, euh, mais il ne faut pas oublier qu'on a interrogé beaucoup plus de structures accompagnantes que d'exploitants, alors que c'était quand même euh, bon, l'idée c'était quand même de, de, de répondre à la question de quels sont les besoins des exploitants. Donc euh, euh, donc dans l'idée, euh, le fait d'avoir beaucoup de structures, ça a permis d'orienter après aussi les, les entretiens avec les exploitants, mais ça, ça manquait un petit peu. Euh, on a eu un problème aussi, on s'est posé la question de l'honnêteté des interviewés, que ce soit les structures ou les exploitants, parce qu'en fait, nous, on a interrogé avec, euh, en étant estampillé, euh, SANE, euh, donc qui est une association qui a euh, des, euh, des objectifs, des valeurs assez euh, claires et pas ambiguës du tout. Et du coup, on s'est posé la question aussi, euh, de est-ce qu'il y avait euh, peut-être un, un risque de complaisance de certains acteurs qui ont répondu pour caler à ce qu'ils pensent que nous, voudrions entendre. Euh, le gros problème aussi, c'est qu'on s'est basé sur les interlocuteurs du Sen pour des questions pratiques, euh, en temps limité, c'était plus, plus facile, mais, euh, mais ce n'est pas forcément tous les interlocuteurs euh, possibles sur le territoire euh, concerné, et du coup, on a peut-être aussi manqué des infos euh, d'autres euh, interlocuteurs avec qui on ne parle pas forcément. Et enfin, euh, on a fait le focus sur le milieu agricole, sur le travail agricole, le métier agricole, et euh, pas forcément sur euh, le travail de ces structures accompagnantes. Ces salariés, on les a pas interrogés sur euh, euh, leur travail en lui-même, qui est en fait euh, enfin les conditions de travail euh, et, euh, et les, les particularités de leur métier influent aussi sur ce qu'il est possible de faire en tant qu'action. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui aurait pu euh, être euh, développé un peu plus. Euh, donc, pour conclure, avant de vous dire merci, euh, voilà, comme je disais, il faut, faut la prendre avec un peu d'humilité cette, cette, cette enquête, mais par contre, je trouve qu'elle est vraiment importante dans le sens où, euh, euh, dans l'idée, euh, c'est un peu toute tout la question autour de la, de la transition écologique. En fait, on a passé quand même beaucoup de temps à, à, à, à étudier plutôt, donc si on dit que la transition, c'est passage d'un état A à un état B, euh, on a beaucoup euh, euh, en tout cas passé du temps et investi sur euh, la définition de l'état B et au final le chemin entre les deux euh, là il y a de plus en plus du projet hein, qui, qui travaille là-dessus euh, sur euh, bah, en fait, euh, si c'est euh, si, si bien de, de, de déterminer un état euh, qu'on euh, qu qu juge optimal mais si, on, euh, si les conditions ne sont pas remplies pour que euh, l'état on arrive à cet état là euh, c'est pas forcément euh, intéressant et du coup euh, je pense que euh, euh, ça met, en fait, il faut prendre le temps de, de faire ce travail d'enquête qui peut paraître un peu fastidieux, qui euh, peut des fois sembler être une perte de temps pour certaines structures euh, qui, qui, qui n'ont pas forcément le temps, les moyens à mettre dedans et, et, qui, euh, et qui préfèrent être dans justement l'action et, et mettre en place des dispositifs. Euh, mais je pense que voilà, demander aux personnes euh, ce dont elles ont besoin pour amorcer un changement dans leur pratique, euh, c'est vraiment primordial pour que euh, les actions aient un minimum euh, euh, d'intérêt derrière. Euh, donc euh, voilà, moi j'ai été très contente de faire, euh, de faire, euh, de faire cette étude-là et euh, j'espère qu'à l'avenir, euh, il, euh, il y aura plus d'études de ce type sur ce territoire-là euh, qui seront un peu, euh, un peu plus poussées que la mienne que j'ai dû faire en temps limité dans un contexte particulier, euh, parce que je pense que ça peut être euh, effectivement très, euh, très bénéfique pour... Euh, euh, bah, pour la mise en place en fait, d'actions qui, qui ont vraiment euh, euh, l'impact souhaité. Voilà, donc euh, merci de m'avoir écouté. Et puis euh, maintenant, je serais ravie d'échanger avec vous sur, euh, sur euh, ce que je vous ai présenté euh, à l'instant. Voilà.